Donc à l'origine, euh, on, on s'est rencontré avec Sébastien Hock, qui est musicien, qui était le guitariste d'Isier Higelin pendant longtemps, qui a réalisé des albums, qui a fait la musique de mon film animal, dans une grande tournée qu'on avait organisée en 2017 avec l'association Colibri, qui s'appelait le chant des colibris, où il y avait une quarantaine d'artistes, il y avait la famille Souchon, la famille Higelin, la famille Chédide, il y avait Jeanne Chéral, Émilie Loiseau, enfin bon il y avait beaucoup de monde. Et donc, tous les artistes euh, se produisaient sur scène, faisaient deux ou trois chansons. Et entre les chansons, moi, je jouais avec le, ce qu'on appelle le, enfin, le, le backing band, quoi, les musiciens qui accompagnaient tous les artistes. Et je lisais des poèmes en musique, accompagnés par le groupe. Et au bout d'un moment, euh, certains de nos petits camarades, notamment Arthur H. et Dominica, sont venus nous voir en nous disant euh, Eh, c'est pas mal quand même, <rire> je voulais pas en faire un truc. Et on était un peu dépourvus. Et à la fin de la tournée, Sébastien m'a dit. Euh, Écoute, je crois qu'on s'aime bien tous les deux, donc euh, si on veut passer du temps ensemble, euh, il faut qu'on qu ait des projets. Donc pourquoi pas essayer de tirer le fil de ce, de, de ce qu'on a fait sur scène. Donc on s'est vu, on a eu une proposition de la Maison de la Poésie de faire un spectacle euh, autour de ces questions-là. On est parti en résidence pendant trois jours et on a construit des morceaux, un peu de et de broc, de façon assez euh, spontanée, en... En s'appuyant sur les textes, Sébastien commençait à composer des musiques. Euh, on se disait, ah bah tiens, ça pourrait être telle ambiance, ça pourrait aller par-ci et par-là. Et on l'a joué à la Maison de la Poésie en 2019. Euh, ça a beaucoup plu aux gens qui étaient là et à Olivier Chaudençon qui dirige la Maison de la Poésie, qui nous a ensuite programmé euh, Correspondance de Manosque au Carreau du Temple. Et on y a pris goût. Et on s'est dit, euh, bah tiens, peut-être qu'on peut encore tirer ce fil un peu plus loin. Et on a décidé d'en faire un disque. Et en même temps, on s'est dit, mais si on en fait un disque, euh, les gens vont vouloir avoir les textes, pourquoi pas en faire un livre On a appelé ce projet Résistance Poétique avec euh, l'idée que euh, la poésie, au sens très large du terme, c'est-à-dire l'art en général, ce qui nous touche, ce qui nous bouleverse, ce qui nous, ce qui nous rend vivants, cette espèce de sensation qu'on a quand euh, on est touché par une œuvre d'art, que ce soit un tableau, un film, un morceau de musique, où on se sent... Euh, plus vaste où on se sent relié au monde autour de nous, où on a l'impression de, de toucher à quelque chose qui ressemble à une forme de de vérité ou de grâce. Que ça, cette émotion-là, c'était peut-être le carburant dont on avait besoin pour résister justement au à ce que Henri Miller appelle le, le enfin ce qu'il avait appelé le cauchemar climatisé, qu'Hirock disait ça aussi. C'est cette société matérialiste consumériste qui nous emmène vers l'abîme, finalement cette idée que posséder, acheter en permanence, aller vers toujours plus de confort matériel, toujours plus de technologie, ça va nous rendre heureux. Et en réalité, peut-être que ça nous aliène, mais en plus de ça, ça nous emmène à une forme de catastrophe écologique. Donc on s'est dit, construisons un projet où, toutes les, où plusieurs formes d'art dialoguent. Donc on avait déjà la littérature et la poésie avec mes poèmes, la musique de Sébastien, et on a proposé à des artistes contemporains euh, pour une partie des amis, en tout cas JR et Prune Nourrie euh, sont des amis, Régent Dorval, on se connaît bien aussi, de contribuer par des œuvres qui, justement, apportent une dimension sensible, poétique, à des problématiques sociétales euh, puissantes. Donc, par exemple, euh, on a cette photo de, de, de ce jeune garçon mexicain euh, au-dessus du mur qu'a fait construire Trump entre les États-Unis et le Mexique, donc Café JR, qui est une immense installation qui raconte toute l'humanité, toute, toute, la, toute la délicatesse finalement de, de, de, de ces enfants et à quel point on a besoin d'en prendre soin et à quel point derrière une décision politique et un mur, il y a, il y a, des, il y a des humains. On a mis des œuvres comme celle de Prune Noury qui euh, a fait ses sculptures qui sont mi-femme, mi-vache, euh, qu'elle a exposées dans l'espace les, dans le, dans le, public euh, en Inde, pour justement faire se poser des questions sur la façon dont les vaches sacrées sont traitées, et en même temps dont les femmes sont traitées, euh, puisqu'il y a énormément de, à la fois de violences euh, sexuelles et sexistes, mais aussi beaucoup de féminicides. Et voilà, et Ernest Pignon, et Ernest, qui a, qui a habillé l'espace public de, de ces images de poètes, cette image très, très puissante de Mahmoud Darwish ce grand poète palestinien sur le mur de séparation entre, entre les deux parties de Jérusalem. De Neruda, de Rimbaud évidemment, cette image très célèbre de Pasolini. Et il nous a semblé que c'était ouais, un alliage qui racontait un peu tout ça. Cette, ces différentes façons de résister poétiquement et artistiquement. J'envisage la poésie comme un acte de résistance, euh, au sens où je l'évoquais précédemment. que j'adore ce vers de Nazim Hikmet, qui est un grand poète turc, qui dit euh, :« Si nous ne brûlons pas, comment éclairer la nuit ?» On a quand même le sentiment que le, le paysage s'assombrit considérablement la guerre en Ukraine, la catastrophe écologique, la montée de l'extrême droite. Donc, on a besoin d'apporter de la lumière à tout ça. Cette lumière, c'est justement ce feu, qui, enfin, ce, qui, ce qui nous rend euh, ardents, ce qui nous rend euh, brûlants. Comme le disait Kerouac euh, dans Sur la route quand il disait « Moi j'aime les, les gens qui brûlent comme des chandelles, qui sont incapables de dire une banalité, euh, les fous, ceux qui bousculent l'ordre établi finalement. » Donc euh, dans ce sens-là, oui, pour moi la poésie est, est euh, un carburant qui peut allumer notre feu intérieur et notre ardeur pour, pour résister à tout ça.